Mais qui a peur de maths Mais c'est qui maths On se donne un repère. O, X, Y. Les unités. Alors, on va placer le point M. De coordonnées 1,5 et moins 3 quarts. Alors, 1,5 c'est à peu près par là moins 3 quarts, par là, allez, M, puis le point A, de coordonnées 4 cinquièmes, et 7 tiers. 4 cinquièmes, c'est un peu moins qu'une unité, La puis c'est par là, et 7 tiers, 2 et quelques, alors, A, c'est ici. Et T, coordonnées moins 5 sixièmes, et 2 tiers. Je sens que ça va être la foire aux fractions. T moins 5 sixièmes moins presque 1 et 2 tiers. Par là. T. M, A, T. Hum, H viendra bientôt. D'abord, on va déterminer les coordonnées du milieu du segment MT le milieu, je vais l'appeler, allez, E. Le milieu de MT. Alors, x e l'abscisse de M plus l'abscisse de T divisé par 2. L'abscisse de M, c'est 1 demi. L'abscisse de T, moins 5 sixièmes, divisé par 2, égale, on multiplie ici par 3, en haut et en bas. 3 fois 2, ça fait 6. On obtient 3 sur 6, moins 5 sur 6, sur 2. Égal, 3 sixièmes moins 5 sixièmes, ça nous fait moins 2 sixièmes. divisé par 2, moins 1 sixième. Et pour Y, e, pareil avec les ordonnées. YM plus YT divisé par 2, YM plus YT, donc moins 3 quarts, plus 2 tiers, divisé par 2, moins 3 quarts, plus 2 tiers, divisé par 2. On multiplie ici par 3 et ici par 4 pour avoir le même dénominateur. Sur 2, multiplié par 4, moins par 3, moins 9 sur 12, Multiplié par 4, 8 sur 12. 8 moins 9 moins 1, moins 1 sur 12 et sur 2, donc sur 24. Et voilà les coordonnées de 1, moins 1 sixième et moins 1 sur 24. Coordonnées toutes petites négatives. Donc cette figure à m'élever, elle est assez proche de la réalité. Dans la deuxième partie, on nous demande quelles sont les coordonnées du point H tel que MATH soit un palogramme. -H. Donc H, ça devrait être par là. MATH par Alors, quelle est la probabilité pour dire que MATH est un palogramme Nous savons qu'un quadrilatère dans lequel les diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Ça veut dire que la condition, c'est que E soit le milieu de AH. Comme E est déjà le milieu de MT, il reste à prouver les coordonnées de H telles que E soit le milieu de AH. Mais alors, on a la relation XE, la piste de point E, est égale à XA plus XH sur 2. Et pour Y, pareil. YE égale YA plus Ige h sur 2. Il suffit de remplacer les valeurs connues, donc XE, YE, e, XA, YA, pour trouver l'abscisse et l'ordonnée de H. Alors, on y va. XE, c'est combien XE, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est moins 1 sur 6. Est égal sur 2. XA c'est combien XA c'est 4 cinquièmes plus XH. Et voilà une équation, l'inconnu XH. Si on la résout, on multiplie ça par ça, ça par ça, le produit en croix. Donc, moins 1 fois 2 moins 2 égale 6 fois 4 sur 5 plus XH. 6 fois fois 4 cinquièmes, ça fait 24 cinquièmes, plus 6XH. Pour trouver XH, on passe ça dans l'autre membre, moins 2 moins 24 sur 5 est égal à 6XH. Même dénominateur, moins 10 sur 5 et moins 24 sur 5, moins 34 sur 5, égal 6XH. Du coup, XH s'obtient en divisant ça par 6. Moins 34 sur 30. Voilà, moins 34 sur 30. Si vous voulez simplifier, moins 17 sur 15. Voilà, l'abscisse du point H. Et pareil pour l'ordonnée du point H. Alors, y c'était combien Moins 1 sur 24. Égal y YA y a c'est combien 7 tiers plus yh sur 2. De nouveau, les produits en croix. Moins un fois 2 égale moins 2 égale ça fois ça. Allez, 24 fois 7 tiers plus 24xh. Xh ou yh Non, c'est yh, bien sûr. Yh. Alors, moins 2 égale, on simplifie par 3, 8 fois 5, parce qu'il y a 8, que se tient 24 divisé par 3, ça fait 8, 8 fois 7, 56, plus 24 YH. On passe à l'autre membre, moins 58 égale 24 YH. Et finalement, YH égale ça divisé par ça moins 58 sur 24, simplifié par 2, moins, moins, moins, moins combien Par 2. 12 là. 10 par 2, 29. Moins 29 sur 12. Voilà. Y et H, c'est moins 29 sur 12. Et finalement, le pas H, qui est par là, a les coordonnées moins 17 sur 15 et moins 29 sur 12. Moins 17 sur 15, à peu près moins 1 et quelques. Moins 2 et quelques, c'est assez cohérent par rapport à la figure amène levée. Au fait, mais qui a peur des fractions Parce qu'ici, le vrai problème, c'est le calcul avec des fractions.